L'affaire Jubilar est l'une des plus mystérieuses enquêtes judiciaires de ces dernières années. Presque un an après les faits, de nombreuses zones d'ombre continuent de hanter la population et la justice avide de savoir ce qui a bien pu arriver à Delphine Jubilar. Alors, la voyance vous dit tout. Bonjour à vous qui croyez en l'avenir pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sarah Elle, voyante médium spécialiste d'oracle de triade depuis 1990. Date de sa création par Dominique Duplat, parapsychologue, coach spirit, énergéticienne. Depuis plus de 30 ans maintenant. L'affaire Jubilard. Alors, juste un petit rapide récapitulatif sur l'affaire Jubilard. Ça se passe dans le Tarn, à cagnac les -Mires. Delphine est une infirmière de nuit. À Albi, son mari plaquiste, peintre, euh, artisan, le couple a deux enfants, ils sont mariés en 2013, à l'époque, au moment des faits, il y a un an, leurs enfants avaient 6 ans et 18 mois, et tout semble indiquer que le couple est tout ce qu'il y a de plus normal. Mais, que s'est-il réellement passé La veille de la disparition, plutôt le jour, la veille de la nuit de la disparition de Delphine. Vous imaginez bien qu'on ne quitte pas ses enfants, sa maison, son mari même si on avait prévu de le faire par la suite, ses chiens, sa famille, son travail ses amis sans rien et sans une très très bonne raison Vous qu'est-ce qui vous pousserait à tout quitter sans rien en laissant tout derrière vous comme ça, à tout abandonner Et bien en fait, la même chose qui vous pousserait à faire un acte désespéré. La peur. C'est vraiment la peur qui pousse à faire ce genre de choses. Ce n'est pas différent pour, la, pour Delphine. Elle a fui précipitamment parce qu'elle avait peur. Elle a été aidée. Alors, d'après ce que j'ai vu en voyance, elle a été aidée par une amie. Je la vois se déplacer vers une femme, démarrer une nouvelle collaboration matérielle avec elle et se réorganiser de façon matérielle. Alors, on ne sent pas un acte réfléchi et prémédité, mais bien une fuite vers l'avant. Quelqu'un qui était extrêmement angoissé, et les altercations avec Cathy, la femme de son amant, n'ont pas aidé. Tout a démarré sur un message la veille de sa disparition. Je vois beaucoup de messages, il y a eu beaucoup de messages la veille de sa disparition, mais deux messages, deux ont retenu mon attention, avec deux personnes particulièrement. Les messages avec une femme, qui lui permettrait de réorganiser sa vie matérielle, donc de partir loin de sa famille, de réorganiser sa vie. Donc une nouvelle collaboration matérielle, donc plutôt amicale pour le coup. Et un autre message, ou plusieurs d'autres messages avec une femme et un homme, un homme de science avec qui elle a un message plutôt énergique, colérique. On sent que ce n'est pas spécialement amical. Cette femme a menti. Elle a réussi à lui créer des gros gros problèmes en une journée, hein. Et là, je suis presque sûre que c'est Cathy, la femme de son amant. Alors, je mets des guillemets « amant » parce qu'on n'est pas sûr du côté « amant », mais qu'ils étaient vraiment amants. Mais elle a contacté des gens pour créer des problèmes à Delphine la veille de sa disparition, parce que c'est à ce moment-là qu'elle a découvert qu'elle existait. Et Delphine a pris peur et a fui. Le soir de son départ, elle a dû fuir sans rien dire à sa famille. C'est à cause d'un homme et d'une femme. mais je vois un homme de science qu'elle a été obligée de fuir. Comme elle était infirmière, ça ne m'étonne pas. Moi, je pense qu'on est plus de son côté pro. Hein. Elle a quitté son mari, ses enfants, sa famille, ses amis, ses chiens. Elle, elle se sent seule, mais elle n'a pas eu le choix. Enfin, en tout cas, elle, elle pense qu'elle n'a pas eu le choix. Car elle, elle s'est rendue compte d'un mensonge qui mettait carrément sa vie en danger. Un mensonge concernant donc un homme de science et une femme. Alors, apparemment... La femme de son amant, Cathy, aurait essayé de contacter 145 fois un numéro inconnu la veille de la disparition de Delphine. Qui aurait-elle contacté Apparemment, la police n'a pas trouvé encore. Mais on me dit qu'elle a contacté quelqu'un pour se protéger concernant son divorce, donc côté matériel. Elle a été d'un coup super angoissée parce qu'elle a senti qu'il allait partir, son, son mari. Elle a voulu se protéger matériellement. Et donc, elle a contacté une personne qui pouvait l'aider à se protéger matériellement concernant le divorce, concernant son divorce arrive à venir. Car, clairement, il y avait du mensonge et il y a du mensonge matériel dans ce couple. Et je vois Cathy contacter une femme et un homme de science. Alors je pense vraiment parce que pour moi, c'est un rapport avec ce couple, hein, avec ce, ces deux personnes, euh, la disparition de Delphine. Et je les vois énervés contre Delphine. Donc c'est une relation de Cathy qui a fait paniquer Delphine, qui a eu peur et qui a pris la fuite. Pour moi, la réponse, elle est du côté de cette femme du côté de Cathy et du mensonge qui l'entoure. Mais une chose retient mon attention, dans la voyance aussi, c'est que Delphine a eu peur d'avoir des problèmes avec la loi. Donc, si elle a eu peur de la loi, c'est qu'il y a clairement le mensonge dont je parle, elle est clairement concernant du matériel, mais c'est totalement illégal apparemment. Donc elle s'est rendue compte de quelque chose d'illégal autour de cette histoire, ce qui fait qu'elle a eu peur. Et concernant l'enquête, une femme... À venir. une femme va faire l'effort de revenir vers les enquêteurs pour éclaircir la situation mais elle va continuer à cacher des éléments donc ça n'a pas beaucoup aidé finalement et j'ai une femme qui va vouloir vraiment tourner la page et laisser tomber à un moment donné, par contre sa meilleure amie à elle, elle a de sacrés doutes concernant un homme et les mensonges autour de cet homme là, comme quoi il ment et elle a vraiment envie d'avoir des réponses donc elle ne va pas lâcher l'affaire Cédric, son mari, va finir sa détention, mais je vois une procédure qui recommence juste après. Et encore des histoires, de messages, tout tourne autour de la communication. Il va être inquiété par la loi toute l'année 2022 au minimum, avec ce malheur qui lui arrive, et des problèmes de loi suite à des messages encore. et, et avec de, de, de, de, Il ne va, va pas lâcher l'affaire, va, ça va pas s'arrêter pour lui. Ça va vraiment pas s'arrêter. Il aura du mal à dormir, ça va être une sale année 2022. Parce que je vois l'énergie de la mère de ses enfants sur lui tout le temps comme si il était tout le temps embêté à cause de ça. Et encore en fin 2022, je le vois encore, il fait beaucoup d'efforts pour rien dire, donc il cache des choses. Hein. Je ne dis pas qu'il est hyper, qu'il est innocent, il cache des choses, mais il le vit très mal. Tu vois des crises d'angoisse. Et il essaiera de retrouver une vie raisonnable, mais ça va être très difficile pour lui. Voilà pour l'affaire Delphine Jubilar. Alors vous, qu'en pensez-vous Quel est votre avis sur l'affaire Delphine Jubilar Pour moi, elle est peu en France. Elle est partie loin de la France, ça, j'ai oublié de le dire. Elle est sortie du pays, elle est à l'étranger. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire en tout cas ce que vous pensez et les sujets qui vous intéressent. Le sujet le plus demandé fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et en tout cas, gardez confiance en l'avenir, quoi qu'il arrive. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions concernant, des idées, des, concernant tous les sujets que vous voulez, des idées, des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.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 Abonnez-vous à la chaîne et vous recevrez toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche avant de recevoir les nouvelles vidéos d'ailleurs qui seront publiées. Je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière et de spirituel. Et prenez soin de vous. A très très bientôt